Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de sucre. On va sucrer un petit peu notre Transact SQL parce que je vais vous parler de sucre de syntaxe. Alors c'est quelque chose que personnellement j'aime bien et qui date de mon début de développement en script avec un langage que j'adore qui s'appelle le Perl. Le Perl est un petit peu oublié, voire critiqué de nos jours, mais c'est un langage magnifique parce qu'il a été créé par un linguiste, Larry Wall. Et ce linguiste a introduit dans le langage un certain nombre de particularités pour nous simplifier la vie. Et on a des choses qui nous simplifient la vie en SQL, par exemple, cette requête où je sélectionne des contacts avec le nom entre A et M, cette requête d'ailleurs pose un problème. Je ne sais pas si vous y pensez, mais on va regarder ceci. Si je fais un order by nom, je me dis je veux avoir les noms entre A et M, mais au niveau des M, est-ce que je vais vraiment avoir quelque chose Donc si je regarde, j'ai A et je vais tout à la fin et j'ai L. Mais où sont les M Eh bien, ils ne sont nulle part, parce que si je veux des noms, comme ceci, entre A et M, le M, c'est la première lettre dans une entrée de dictionnaire, par exemple sous les M, et donc tout ce qui va suivre, eh bien suivra le M, donc on n'est pas entre, on est après M. Si je fais ceci, par exemple, je vais trouver des M, parce que tous les noms qui commencent par M seront avant Mzz, mais ils seront après le mot M. On ne travaille pas avec des lettres ici, on travaille avec le nom tout entier. Donc faites attention à ça. J'en profitais pour vous en parler. Voilà, maintenant j'ai mes M. Bref, ce between, il fonctionne en ayant le début et la fin dans cet ordre. On ne peut pas inverser, ça ne marchera pas. Pourquoi Parce que c'est un sucre de syntaxe. Si vous regardez maintenant en faisant un contrôle L, c'est-à-dire en regardant le plan d'exécution, vous allez chercher ici le prédicat je vais vous l'agrandir, il est ici ce prédicat, vous allez voir que c'est réécrit, c'est pour ça que c'est un sucre de syntaxe, ça nous adoucit la syntaxe, mais en réalité derrière, le langage SQL va le réécrire avec un plus grand ou égal à, et plus petit ou égal à. Ce qui fait que cette syntaxe n'existe pas à la fin dans l'exécution. Et donc c'est pour ça que vous devez mettre le a d'abord et le m ensuite, si vous inversez plus grand que M et à la fois plus petit que A, ça n'existe pas et vous n'aurez rien. Deuxième sucre de syntaxe que j'aime bien, c'est le IN. Si vous faites un IN comme ceci, ça vous évite de faire des OR, mais derrière, quand vous regardez le prédicat, il le réécrit également avec des OR. Donc n'hésitez pas à utiliser ces syntaxes, vous savez en plus qu'elles ont exactement les mêmes performances que des OR, enfin, c'est pas terrible de toute façon parce que ce ne sont que des sucres de syntaxe.